Des et des portraits, c'est vraiment pour symboliser le vide de la politique du gouvernement actuel. Et on n'est pas des criminels quoi, enfin moi je pense pas. Tant qu'il dit, hein Est-ce que tu penses que c'est ta place toi dans un tribunal <rire> Bah visiblement, aux yeux de la justice, c'est ma place. Macron et que son gouvernement ne comptent pas changer de cap. On fait pas ça pour nous, c'est pas pour nous dorer euh, le blason, C'est, on fait ça parce qu'il y a réellement une alerte. C'est une extinction de masse, on est en danger en fait. Effectivement, euh, progressivement, j'aurais peut-être plus envie de monter euh, au front, quelque part. Nous avons décroché 82 portraits. Je regrette pas de l'avoir fait, clairement. Ah, alors, euh, on fait la sieste là Pas censé être de dangereux criminels à vouloir euh, la tête de Macron, tout ça Si, bien sûr. On lâche rien <rire> Salut l'internaute, nous sommes aujourd'hui le 29 juin 2019 et je suis à Bonneville, Bonneville dans, en Haute-Savoie, dans 74, précisément devant la, le tribunal de grande instance où seront jugés très prochainement 7 dangereux criminels locaux. Qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont volé en réunion, c'est le chef d'inculpation, les euh, portraits de Macron. Je ne sais pas si tu te souviens, tu vois, AND avec, avec, avec COP21 avait organisé un peu partout en France le décrochage des euh, portraits d'Emmanuel Macron pour le faire sortir dans la rue et lui montrer bah, l'inaction euh, politique en matière d'écologie. Voilà le, le vide intersidéral qu'il qu incarne finalement. Alors on va faire le tour un peu, voir les manifestants, qu'est-ce qu'ils nous racontent, et puis bien sûr, c'est cette danger criminelle qu'on va rencontrer dès maintenant. <musique> commencé le 15 février dernier lorsque le gouvernement adresse une réponse à l'affaire du siècle. Donc l'affaire du siècle, ce sont ces quatre organisations qui ont décidé de poursuivre l'état en justice pour inaction climatique et qui a été soutenue par, 2 millions, par plus de 2 millions de personnes. Donc cette réponse, en gros, elle nous dit qu'Emmanuel Macron et que son gouvernement ne comptent pas changer de cap que ce qu'ils font aujourd'hui en matière de politique climat est tout à fait suffisant et satisfaisant. Nous avons donc décidé de lancer une grande campagne de décrochage de portraits d'Emmanuel Macron dans les mairies françaises, avec un double objectif. D'une part, laisser un vide à la place du portrait et ainsi représenter le vide de la politique climatique, mais aussi mettre en lumière l'énorme écart entre les beaux discours de notre président et la réalité concrète de ces actes. Le 21 février, dans trois territoires, à Paris, à Lyon et dans le Pays Basque, les premiers portraits ont été décrochés et un appel a été lancé pour multiplier ces actions. Les demandes sont très claires et les portraits ne seront rendus qu'à trois conditions. Le gouvernement doit, d'une part, dire la vérité sur le niveau de réchauffement auquel conduit la politique qu'il mène actuellement et les impacts à venir pour les générations futures et les générations présentes en France. Il doit également limiter le réchauffement à moins de 1,5 degré en mettant en place dès aujourd'hui des mesures radicales dans tous les secteurs pour s'aligner sur cette trajectoire compatible avec 1,5 degré promis lors de la COP21. Et enfin, le gouvernement doit garantir la justice sociale en mettant immédiatement en place des mesures d'accompagnement ambitieuses pour les personnes les plus précaires et les plus vulnérables au dérèglement climatique. Les décrochages se sont multipliés partout sur le territoire et on fait face et continue à faire face à une répression complètement disproportionnée. On a vu ainsi de nombreuses auditions, des gardes à vue, des perquisitions et notamment 10 procès pour 36 personnes poursuivies. Le 23 mai dernier, 80 personnalités ont appelé à décrocher 125 portraits. 125, c'est le nombre de jours qu'il a fallu à la France pour dépasser son empreinte euh, écologique. Ces portraits, on appelle à les réquisitionner d'ici le sommet du G7, qui aura lieu du 24 au 26 août à Biarritz. L'objectif sera de dénoncer à cette occasion-là, devant les 3500 journalistes venus du monde entier, que la politique nationale du président Macron en matière d'environnement et de justice sociale ne correspond en rien à ses grands et beaux discours internationaux. Donc, qu'en est-il aujourd'hui de notre campagne Nous avons décroché 82 portraits. Alors euh, on fait la sieste là on, on lutte plus, on abandonne Si, on continue la lutte, c'est justement la sieste devant le tribunal en fait. Hein, euh. Une première en France, hein, une sieste devant un tribunal. C'est une autre méthode d'action peut-être alors, la plus pacifiste oui, bah, euh... oui, je crois que c'est pacifique là, on peut le dire. Hein. Pas censé être de dangereux criminels à vouloir euh, la tête de Macron, tout ça Si, bien sûr. Ah, on lâche rien Et vous là-bas, ça se passe comment Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui ici alors, je sais que tu viens comme tout le monde, soutenir euh, les gens qui sont injustement euh, devant le tribunal aujourd'hui. Mais euh, au-delà de ça, même si c'est important, est-ce qu chose... est -ce que ça, ça s'inscrit dans une lutte plus globale pour toi Oui, ah bah, carrément. Hein. Moi, je suis, euh, je suis pour les Gilets jaunes, je suis pour ANV COP21. Je suis contre le gouvernement. Je veux absolument me battre contre les injustices en règle générale, l'évasion fiscale. Depuis que je suis adolescente, je suis, je suis vraiment euh, dans, dans les combats, euh, j'ai fait certaines grèves. Voilà, je ne peux pas me mobiliser le samedi euh, parce que je travaille, mais sinon je continue à me battre euh, du mieux que je peux. Alors, Je suis venue d'Annecy bah, en soutien euh, aux amis d'ANV qui sont euh, conviés à ce procès. Et puis euh, bah, parce que euh, j'aime aussi ce côté militant. Engagé et surtout que moi, je n'ai pas eu le courage de participer à cette action. C'est intéressant ce que tu me dis là. Qu'est-ce que tu aimes déjà pour la première question euh, Ce côté militant là, tu entends quoi par ce côté militant Qu'est-ce que tu aimes là, dans ce qui se passe bah Justement, des personnes qui ont, qui ont pris des risques, que je n'aurais pas pris moi. Et quelque part, bah, c'est ma petite contribution, euh, bah, être présente ici, euh, sans engagement vraiment et sans vraiment aucune prise de risque, c'est vrai. Là. Et tu parles de prise de risque, tu fais référence à quoi à la, à la justice qui peut s'abattre sur toi Ou alors, et moi je te propose autre chose aussi, à les manifs qu'on voit en ce moment avec tous les risques euh, qui, euh, qui visent notre intégrité physique ben, C'est un, un, peu, un peu tout. En fait, c'est un peu l'excès. L'excès des réactions, des, comment, des, des condamnations qui tombent. En même temps, là je vois sur Strasbourg, ils ont été relaxés. Alors je me dis, ça veut dire que la justice, elle fonctionne pas pareil partout. Et ça, ça, c'est révoltant. Oui, ça reste des juges finalement qui sont bon, libres, comme on, voilà, et euh, oui, la prestation est différente. Toi, en tant que militante, maintenant, quand tu vois que ça se euh, resserre un peu comme ça autour des gens, euh, j'ai vu euh, pas mal chez les Gilets jaunes des gens sortir et militer, co commencer parce que violence il y a. Est-ce que chez toi, ça pourrait arriver Est-ce que finalement, euh, euh, de voir toutes ces personnes qui risquent leur, leur vie, ça te donne encore plus de force pour militer ou alors ça te fait peur bah, En fait, il y a les deux. C'est vrai que ça donne plus de force parce que c'est révoltant et en même temps, euh, et oui, il faut donner de soi pour y aller. Donc moi, dans ce genre d'action, je serais plutôt, je vais dire, euh, peut-être petite main. Voilà, euh, être présente, euh, mais peut-être que, euh, effectivement, euh, progressivement, j'aurais peut-être plus envie de monter euh, au front quelque part. Je vois que tu n'as rien sur toi, pas de gilet, pas de trucs, pas de badge. Est-ce que carte qui a filé là-bas, on a écrit euh, « vous, euh, vous parlez portrait », on vous répond euh, « Extinction <rire> », tout simplement, <rire> voilà, pour montrer un peu la mesure des choses. Euh, voilà. bah, C'est qu'on va venir condamner des citoyens qui ont été honnêtes, qui ont juste voulu euh, essayer de faire bouger les choses, et symboliquement, en plus, même pas dans l'action violente ou quoi, vraiment, juste symboliquement, de réveiller en fait, euh, le gouvernement sur ce qui est en train de se produire, hein, ce qui est une extinction de masse, on est en, train de... enfin, on est en danger, en fait. Euh, les ressources commencent à manquer. On va, enfin voilà, il y a le dérèglement climatique qui va provoquer des épisodes de plus en plus violents. Il faut qu'on se prépare. Et là, pour l'instant, on ne fait rien en fait. Le gouvernement ne nous prépare pas. Donc, on va, si on ne fait rien, on risque de se prendre le mur euh, sans avoir rien préparé de base. Donc, euh, pour atténuer, je suis obligé de te couper parce que notre gouvernement a des, des réponses. <rire> Moi, j'ai vu sur TV notre ministre euh, de l'Écologie enlever sa cravate. Ah, tu vois, j'ai écouté. Merci, euh, Monsieur Dirugi. <rire> euh, voilà pour faire, euh, pour moins consommer d'énergie. De... T'es pas d'accord? Euh, bah, Je pense que... Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Il met juste pas de cravate, mais voilà. A, non, non, mais c'est tout le système qu'il faut rechanger. Là, c'est notre mode de consommation, c'est revoir nos désirs, parce que si on continue comme ça, une planète par personne, ce sera juste pas possible. Quoi. Là, il faut, faut changer, quoi. Tu crois que nos titres d'action, là, pour être un plus sérieux, pacifiques, symboliques, suffiront pour faire plier un système qui, apparemment, n'a pas l'air de vouloir bouger d'un iota euh, non, je pense que là, c'est... Bah, en fait, cette action-là, elle est utile, parce qu'elle permet de réunir les gens et puis de montrer qu'on est solidaire et tout ça. Il faut être le plus nombreux possible. Mais après, c'est surtout tous les plans, en fait. Il faut vraiment faire une lutte globale où tout le monde y va de son côté. Vu que le problème est systémique, de toute manière, il n'y a pas une seule réponse. Il faut que tout le monde s'y mette à sa manière avec les moyens qu'il a. Parce qu'on n'a pas tous les moyens de faire une action non-violente, il faut le rappeler. Hein. Faut avoir une, un risque d'aller au tribunal, tout le monde ne peut pas voilà, payer 600 euros d'amende comme ça ou avoir un casier judiciaire. Donc euh, voilà, il y a plein d'autres types d'actions différentes, mais... Euh... Et voilà, il faut que ce soit tous ensemble, quoi, et tous à sa manière. Il faut qu'on accepte toutes les luttes. Le but, c'est de converger, parce que sinon, on va tous mourir comme des cons, quoi. Donc, euh, donc voilà. Je viens vraiment pour dire que euh, toutes les associations citoyennes doivent se rassembler. Euh, elles ont toutes quelque chose à dire sur le climat, puisque là, vraiment, en l'occurrence, c'est bien la dérive de la finance qui nous amène à ne rien faire pour le climat. J'aimerais savoir le, le, le rôle que ça a au-delà du soutien apporté au, euh, moral aux prévenus, qu qu'est-ce qu que ça peut jouer sur le jugement qui peut être rendu, etc., le fait de qu'on soit présent devant le tribunal bah, Vous avez bien vu le nombre de personnes qu'il y a ici et ça montre que c'est pas simplement sept personnes qui vont être jugées, c'est nous tous parce qu'en fait nous tous derrière, on est comme eux, on, on a les mêmes convictions, on a les mêmes idées, on, on veut montrer que c'est pas sept gugus qui sont allés faire une action mais c'est des centaines, des milliers de Français qui sont derrière cette action, qui sont là, bah nous aussi on on est présent aujourd'hui. C'est pas nous qui avons un procès, mais nous aussi on les soutient et vous avez affaire peut-être à cette personne dans une salle. Mais derrière ça, il y a des milliers de Français derrière qui, qui ont les mêmes revendications. Est-ce que tu penses que ça peut justement ça jouer sur l'issue euh, du jugement C'est évident. Je pense pour moi, enfin après, c'est mon avis personnel, ça peut varier, mais. Il me semble que c'est évident parce que euh, en plus il y a la presse derrière, ça veut dire que c'est un mouvement qui est gros, qui a, qui a une connotation, les gens ils font pas ça juste comme ça. S'il y a beaucoup de gens ça veut dire qu'il y a un message derrière. Donc forcément ils vont devoir prendre en compte le fait que c'est un mouvement national, que c'est pas simplement cette personne, mais des milliers de personnes. Donc ça doit avoir un impact sur leur jugement. Nous sommes toujours le même jour au même endroit et il est 14h30 et c'est l'heure de l'audience. Alors on va accompagner les prévenus et puis euh, avec pas mal de personnes jusqu'au tribunal qui est juste ici. C'est parti Aujourd'hui, tu es en train de marcher sur un petit trottoir là, direction un tribunal, ça te fait quoi Tout à fait. Euh, ça me fait, euh, je sais pas, je vais vers l'inconnu après. Euh, après, vu qu'on nous a annoncé un report, euh, je pense que c'est un peu moins stressant que si c'était vraiment l'audience aujourd'hui. Parce que c'est ta première fois ouais, devant un tribunal Tout à fait, ouais, ouais, oui. oui. <rire> pas habitué, mais on m'a dit que tu un danger criminel. Eh <rire> ben non, je, on t'a donné des mauvaises informations. enfin, euh, bah, C'est cool de voir tout le monde qui nous soutient. Donc, euh... donc non, je suis plutôt sereine. L'audience va avoir lieu aujourd'hui, mais en fait, seulement quelques minutes parce qu'ils viennent chercher leur convocation, en fait, pour la prochaine réelle audience. Elle a reportée. D'ailleurs, on va poser la question tout à l'heure. Pourquoi En tout cas, ils sont très soutenus. On va les suivre. Notez cette belle tête de criminel. Reprise de justice. Alors, première impression Eh ben écoute, euh, première audience de ma vie, donc euh, voilà, c'est découverte. Après, il euh, bon, y a un côté solennel, mais, euh, mais bon, là de toute façon, on est tributaire de ce que décide le tribunal. Euh, voilà, trop de travail, mais vraisemblablement, ils ont envie de continuer puisqu'ils nous recitent euh, d'ici euh, le mois d'octobre, le 17 octobre. Donc on reviendra, et puis, euh, et puis ça durera un peu plus longtemps, a priori, parce que là, ça a été un peu express, quoi. Mais euh, voilà. Donc euh, oui, comme tu me disais, c'est ta première expérience dans un tribunal, la mienne je t'avoue aussi, j'ai jamais rentré dans un tribunal, effectivement, il y a un côté solennel, etc. Et euh, est-ce que, est, est que tu penses que c'est ta place, toi, dans un tribunal <rire> bah, Visiblement, bah, aux yeux de la justice, c'est ma place de délinquant. Moi, c'est vrai que décrocher euh, un portrait euh, symboliquement euh, qui vaut 8,70 euros et qui a été offert, Enfin, la notion de vol en réunion elle est voilà, relative. Euh, non, ce n'est pas ma place, clairement. Après, euh, est-ce que c'est la place des militants, euh, à un moment donné, qui cherchent à interpeller quelques consciences et, euh, et quand on voit qu'un président ne respecte pas ses engagements, euh, voilà, en termes éducatifs, ça pose des questions. Moi, je suis éducateur, donc euh, ça, ça m'interpelle de voir qu'on peut prendre des engagements solennels euh, et puis euh, s'asseoir dessus. Et euh, quand on leur rappelle les engagements, euh, finir au tribunal. Non, ce n'est pas ma place. Quoi. Tiffen Baron, avocat au barreau d'Annecy. Vous me disiez tout à l'heure que vous faites partie des quatre avocates ou avocats qui euh, aident, si je puis dire, ou tout du moins qui, euh, expliquez-moi, assistent, voilà, c'est euh, prévenu. Un petit mot après cette, euh, cet avant-goût, en fait, aujourd'hui Alors oui, c'est clairement un avant-goût, puisque le dossier a fait l'objet d'un renvoi à la demande du tribunal. Nous ne nous sommes évidemment pas opposés à cette demande de renvoi, euh, puisque voilà, on comprend euh, bien sûr euh, les, euh, les urgences. Les obligations d'une juridiction. Euh, néanmoins, il ne faut pas obliger, euh, oublier l'urgence dans laquelle nous nous trouvons, hein, cette urgence climatique. Et donc euh, voilà, le dossier est renvoyé au 17 octobre. Nous aurons l'occasion d'en débattre. Euh, le tribunal nous a promis un temps de parole large. Donc euh, nous attendons ce, ce 17 octobre avec impatience pour que nos clients puissent s'exprimer justement sur cette urgence citoyenne dont ils se sont euh, saisis. On a appris tout à l'heure que la relaxe a été prononcée à Strasbourg pour d'autres militants là-bas. Euh, vous étiez au courant à ce moment-là Le dossier de, de Strasbourg est un dossier très différent. Donc je ne voilà, je, je me permettrai pas de commenter cette décision de justice qui ne peut que nous réjouir. Mais voilà, c'est une décision, c'est un cas de figure très différent. Bon, j'ai pas de questions précises à vous poser comme ça directement parce qu'on a déjà eu plein de réponses. Peut-être une réflexion, quelque chose, un, un message à dire aux gens qui vous regardent sur Internet. Parce que finalement, là, les gens qui sont là, ils sont là, hein, Mais c'est intéressant d'après, de voir que des milliers de gens vont pouvoir écouter ce que vous allez éventuellement dire après dans le micro. Donc, si vous avez quelque chose, c'est pas pour foutre la pression, hein, mais... <rire> Qu'est-ce que ça te fait de vivre ça aujourd'hui bah c'est assez fort, euh, on ne pensait pas avoir des répercussions, enfin euh, que tout, tout ce mouvement ait une, une aussi forte répercussion, qu'il y ait un soutien euh, aussi, aussi grand. Euh, après on ne fait pas ça pour nous, C'est pas pour nous dorer euh, le blason, on fait ça parce qu'il y a réellement une alerte et, et on espère que les gens qui, qui, sont, euh, qui, soient, qui nous regardent ou qui sont euh, au courant de tout ça euh, nous soutiennent parce que c'est pour notre avenir et il euh, y a de plus en plus de jeunes qui se mobilisent parce qu'ils voient leur, leur avenir pourrir. Et euh, voilà, c'est pas pour nous, quoi. c'est pour, pour l'avenir. Il y a Anne tout à l'heure qui a rappelé un truc intéressant. de pas. Euh, enfin, elle conseille de ne pas décrocher les tableaux comme ça à l'arrache. Est-ce euh, que vous avez suivi une formation, un truc, machin ben oui, la propose une formation justement pour la désobéissance civile parce que ça se fait pas n'importe comment, n'importe comment, pardon. Donc il euh, y a toute un, une espèce de protocole à suivre avec des règles de conduite, avec des signes à apprendre, enfin des voilà des, des règles de conduite, c'est ça, pour apprendre à, à agir en restant en sécurité et en allant toujours au bout de nos convictions, mais dans le bon sens. et sans dépasser les limites, justement. Et les formations, elles sont données un petit peu partout, euh, en fonction, on peut le voir sur le site internet, euh, sur euh, voilà, sur les réseaux d'ANV, dans différentes villes, là où il y a des groupes, et euh, il y a des dates régulièrement. Euh, voilà. Tout à l'heure, encore une fois, je, re, je rebondis sur des choses que j'ai entendues, un objectif est, est, est à atteindre, de décrochage pour le G7, est-ce que quelqu'un peut m'en dire deux mots, est-ce que tu sais Tu sais il euh, y a 125 portraits, il ont... y a un appel à décrocher en tout 125 portraits. 125, c'est le nombre de jours que la France, ou l'Europe, à chaque fois je, que la France met pour euh, utiliser ses, ses ressources naturelles. Et euh, donc, euh, symboliquement, décrocher sur l'année, pardon. Et donc, symboliquement, décrocher 125 portraits pour, euh, pour le G7, pour en parler euh, au G7. Quoi. Pour que tout le monde parle un petit peu, euh, toi, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce cette action-là Est-ce que tu es déjà militant avant Est-ce que tu as une grande carrière derrière de militantisme Oui, j'ai une longue carrière de militantisme, euh, depuis euh, la RSMB, euh, ANV, euh, puis les mouvements un petit peu euh, régionaux, etc., qui prônent qu'il euh, faut mieux faire déjà le ménage bien chez soi avant de vouloir le faire chez les autres. Mais euh, les autres, c'est la terre, et donc euh, c'est un engagement qui est global et qui se doit de dépasser euh, plein de concepts. Euh, J'ai hâte euh, aussi d'être au procès des écosidaires du système. Si ça serait à, à, à refaire, j'imagine, enfin, je ne vais je pas répondre pour vous, si ça, ça sera à refaire, vous referez la même chose euh, Honnêtement, ça vaut le coup de poser la question, parce qu'on ne s'attendait pas forcément à avoir autant de suites judiciaires. On, on, voilà, on imaginait le potentiel, on connaît avant d'agir euh, que ça faisait partie des chefs d'accusation, le volant en réunion. Après, euh, ils ont fait un tir groupé, ils en ont pris 7, euh, On ne s'attendait pas à ce que les 7 passent au tribunal. Maintenant, honnêtement, euh, maintenant qu'on y est, qu'on voit comment ça se passe, il euh, n'y a aucun regret de euh, refaire la même action, bien sûr. Ouais, ouais, pas de souci. Enfin, à titre personnel, hein, sans... je regrette pas de l'avoir fait, clairement. Et, euh... Vous non plus, là Tu J'espère ne pas avoir à le refaire. ce qui voudrait dire que la... le climat serait de nouveau dans... à sa place une question bonus comme ça, est-ce que, euh, en dehors des actions coup de poing comme ça, est-ce que vous faites partie euh, des gens qui manifestent en jaune ou pas, euh, d'avant, de demain, euh, dans les rues de France en ce moment Les marches pour le climat notamment, et c'est justement suite euh, au fait qu'on a l'impression que ça bouge pas, enfin, le fait de marcher, juste marcher, il euh, n'y a rien qui s'est passé depuis septembre euh, dernier où ça a commencé, donc c'est un peu pour ça aussi qu'on qu vire un petit peu vers des actions un peu plus... Euh dérangeante entre guillemets parce qu'encore une fois euh, voilà encore une fois on n'est pas des on n'est pas des criminels quoi enfin moi je pense pas <rire> c'est toi <il> dit hein. <rire> on verra le 17 octobre non mais c'est vrai que dans la vallée de l'Arve là euh, depuis le mois de novembre etc il y a eu pas mal d'actions ça a valu un joli papier d'ailleurs euh, local euh, regain de militantisme au pays du mont blanc euh, avec euh, voilà re, euh, des, des interviews d'ANV euh, des différents mouvements euh, qu'il y a que ce soit la pollution de l'air euh, ou les enjeux sociaux aussi de justice sociale euh, qu'on défend aussi et... Aujourd'hui, c'était canicule et euh, on voit bien aussi que ceux qui sont dans les bars HLM, ils ramassent plus que les autres. Donc voilà, le, le climat et le social, c'est deux trucs liés et il euh, ne faut pas l'oublier non plus. Quoi. Bien sûr. Bah, merci à, à toutes et à tous et au 17. Merci. Il est 15h30 à peu près et euh, tout se termine pour aujourd'hui alors pas tout à fait parce que euh, sur Bonneville où nous sommes aujourd'hui encore une fois ce, le groupe se reste ensemble pour un concert au bar le Léman à côté de la gare, etc. Bon en tout cas on se donne rendez-vous le 17 octobre à 14h on l'a vu pour le le réel dénouement de l'histoire en ce qui concerne les 7 prévenus ici. On reviendra avec, le camé avec nos caméras. Et pour terminer, un grand merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout comme d'habitude. Si tu as apprécié ce travail, tu peux nous aider sur tipeee.com slash 10 000 choses à te dire à partir de même 1 euro par mois. Ça change tout, ça aide vraiment à pouvoir réaliser tout ça. Et à la prochaine parce qu'on a encore 1000 choses à te dire. Ciao